Salut toi, tu vas bien Attention, énorme flashback. Euh, je vais t'expliquer pourquoi. Je faisais du tri dans toutes mes vidéos. Et j'ai retrouvé, alors sur mon ordi du travail, heureusement parce que j'avais tout perdu, tous mes rushs d'avant cette époque, suite à une, une vilaine manipulation de disque dur, Et j'ai retrouvé par hasard et par surprise, vraiment, mon tout dernier trajet vélotaf euh, parisien de Paris à Paris, du temps où j'habitais cette rue de Lagny dans le 20e arrondissement et où je me rendais euh, bah, toujours au même endroit dans le 15e arrondissement du côté de la porte de Versailles. Donc j'ai redécouvert avec beaucoup de nostalgie et euh, même de mélancolie euh, carrément euh, ce, cet itinéraire que j'ai effectué depuis 2002 en fait. Hein. Alors, euh, avec en plus une grosse dose de, de déception d'être parti, finalement, hein, même si c'est pour plus d'espace et tout ça, mais l'impression un petit peu de quitter la fête euh, euh, au moment où elle démarre. Je m'explique, hein, quand j'ai commencé donc ce, ce trajet, en 2002, enfin, à partir de 2002, c'était excessivement peu aménagé. Paris, c'était très, très, très peu aménagé, de toute façon. Hein. Les, les premiers aménagements ont apparu au milieu des années... Euh, 90 en fait, même la fin, la fin des années 90, le fameux plan vélo initié par Jacques Chirac et qui a été mis en place et qui a été euh, rendu réel par Jean Tibéry quand Jacques Chirac euh, a quitté l'hôtel de ville pour euh, l'Elysée. Mais jusqu'alors, il y avait tellement peu de choses, mais rien de rien. Quoi. Et là, c'est vrai qu'actuellement, alors ces images ont 13 mois, hein, même plus que ça, ouais, 14. C'est mon dernier trajet. 20e, 15e, bah j'emmène pas l'argent, hein. ça va me manquer. Ça a certainement bougé depuis, hein. en plus c'est un quartier où je ne suis pas retourné poser mes roues, voilà. on y retournait un petit peu comme ça de manière un peu fugace dans les transports avec les enfants, mais voilà, je ne l'expérimente plus au quotidien, donc je me doute que ça a dû bien changer aussi à certains endroits, notamment la place de la nation qui est totalement méconnaissable désormais et qui d'ailleurs fait exemple. Euh, à l'échelle planétaire hein, j'ai été euh, amené à lire des articles de presse concernant la place de la nation des... enfin, j'ai vu ça euh, sur, Internet, sur les réseaux sociaux des gens qui partageaient une place qui est rendue aux parisiens à l'instar de la place de la république qui était un peu la place pionnière et qui sera bientôt euh, suivi par la place de la Bastille dont euh, tous les travaux sont en train de se terminer petit à petit. Voilà Des places où on a euh, redonné l'espace à la grande majorité, c'est-à-dire aux piétons. Mais voilà. bon, ça, on n'a voilà, pas vu euh, de notre temps à nous. Hein. Là où nos enfants ont grandi, la place de la nation, c'était, euh, quand ils sont nés, la place la plus accidentogène de Paris, avant qu'ils y mettent des feux, justement pour casser un peu le flux. Mais c'était un petit peu le coupe-gorge, hein, cette place de la nation. Voilà, maintenant, il en va tout à fait différemment. Et euh, malgré le fait que l'espace alloué à l'automobile la, soit conséquemment revu à la baisse... Il pas au cas, il Oh, ça fait peur Eh bien, paradoxalement, c'est une place qui bouchonne beaucoup moins euh, qu'avant. Hein. Tout bêtement, parce qu'on ne crée plus ces goulots d'étranglement pour sortir de cette place. Là, j'arrive euh, vraiment aux portes du parc Rive-de-Seine, une dernière fois. cette Allez, ciao ah, Je reviendrai le voir, mon quartier, mais... Bon. En fait, je l'aime. Ce quartier. Oh là là, la grosse crise de nostalgie. Ouais, ça me manque. C'est vraiment, ça a mis du temps à venir. Hein, voilà, j'en ai profité qu'un an hein, finalement de Spark de Seine. Et puis en plus, euh, c'est venu beaucoup plus tard le fait qu'ils ouvrent les souterrains le matin à partir de 7h, ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors, je vais prendre tout mon temps, je vais savourer, je vais profiter. Alerte au vert. Bon, il y en a partout, les petits hommes verts ne sont pas passés encore. Allez, tout doux. Tout oh là là. Alors, le combo humidité plus vert, ça pénètre direct. Mmh, par contre ça, ça me manque pas du tout. Euh, effectivement, euh, voilà, on est en 13 juillet, euh, évidemment que ça sert de lieu de vie, et de fête, euh, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les jours. Tous les soirs d'été, à cet endroit, il n'y a pas beaucoup plus d'êtres humains qui sont à pied sur ces berges rendues piétonnes que pendant toute la journée sur les Kéo, euh, dans leur voiture. C'est sidérant. Mais parmi les fêtards, il y en a beaucoup qui s'amusent à éclater leurs boutanches euh, et à les répandre euh, <rire> exactement là où je passe le matin, juste avant le passage des petits hommes verts. petite photo quoi. Alors il faut vraiment insister là-dessus, abattre un, un boulot incroyable, mais incroyable. J'ai filmé les berges de Seine euh, le lendemain de certaines soirées, genre de match de, de n'importe quoi, enfin, mais, mais parfois c'est complètement euh, un chaos organisé. C'est un travail de titan que ces personnes font euh, chaque matin pour réhabiliter... Euh, c'est Ces vrai pour ici rive droite euh, et c'est vrai depuis beaucoup plus longtemps rive gauche aussi. On va y aller, rive gauche. Mais en attendant moi, euh, des matins comme ça de juillet là, ben, je serre les fesses. Et pour cause. Et pour cause parce que là je vais expérimenter ma première percée euh, avec mes pneus tubeless. Je dis bien percée, j'insiste sur la sémantique. Je n'ai pas crevé. <rire> j'ai percé parce que j'ai pu terminer mon trajet grâce à la magie de la technologie tublesse. Le trail est palmier GCUM, hein. du verre partout encore. Oh là là C'est marrant, j'ai l'impression que je serre les fesses quand euh, je passe sur le verre. Voilà, c'est le test ultime pour mes, pour mes pneus Tubeless. Hein. On a remis du liquide préventif, là, du latex dedans. Mercredi. On a refait le Heureusement, on montrer, mais voilà. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est un pneu tubeless euh, C'est un pneu qui est monté comme un pneu de voiture. Donc il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur, figure-toi. C'est un pneu qui est claqué sur la jante, il faut que ce soit une jante compatible, et euh, tu fais claquer ça avec un compresseur pour bien le plaquer contre la jante, et ensuite tu gonfles. Et puis tu viens y mettre un petit peu de ce qu'on appelle du liquide préventif, hein. c'est à base de latex tout simplement. Et ça permet, dans l'éventualité où tu percerais un matin comme ceci, euh, le liquide préventif, donc ce latex, va venir euh, bah, boucher le trou à mesure que tu roules. Donc c'est important, et on verra ça plus tard, c'est important quand tu, quand tu perces, euh, quand tu blesses, de ne surtout pas t'arrêter de pédaler, tout simplement. Parce que bah, plus tu pédales, plus la roue tourne et plus tu as des chances que ça se répare correctement. Sinon, si tu t'arrêtes, bah au mieux, tu perds du latex, au pire, tu perds tout ton air. Et là, c'est un peu fichu, quoi. Autant te dire que je savoure... Ah, cette passerelle, c'est d'Arsangor. Désormais, euh, on dispose d'une rampe à droite. Une rampe juste pour les roues hein, du vélo. Alors là, il faut choisir euh, s'il y en a qui montent et qui descendent en même temps. Il hein. faut se partager le truc parce qu'il n'y a qu'une seule rampe. Il n'y en a pas des deux côtés. Enfin, jusqu'alors. Hein. La dernière fois que j'y suis passé, c'était comme ça. Mais c'est déjà très bien. C'est-à-dire que non seulement on fait des aménagements comme ça, là, des parcs rives de Seine où c'est globalement merveilleux pour passer le matin euh, parce qu'il n'y a pas une fréquentation... Euh, Délirante, Évidemment, à 19h le soir, euh, je ne peux pas rouler à 25h, C'est pas possible. Il y a beaucoup trop de piétons, et puis euh, ils sont dans leur, euh, dans leur univers à ce moment-là. On ne va pas les déranger. Oh, j'ai le vent dans le museau. Voilà, c'est à partir de là que c'est Fakir Style, en général. Bref, ce que je note, c'est que voilà, ça n'existait pas tout ça. On l'a créé, mais ça reste perfectible... Et on continue de le perfectionner au moyen de rampes comme ça qui te permettent de ne pas porter ton vélo quand tu montes ou quand tu descends les marches. Ça fait bien plaisir. C'est le pas ce bruit là. Voilà, c'est le cri du latex. qui se répond. Quand tu vas rouler hein. Ça sent la présence. ça. Oui. Nous y voilà ce moment où tu entends le bruit. Ça fait... À chaque tour de roue, tu sais que là, il y a du latex qui est en train de s'enfuir du pneu. Tu l'entends et tu commences même à le ressentir. Je prends du latex sur les jambes. Parce qu'évidemment, je n'avais pas mis de garde-boue. Sur mon croix de fer, quand je mets des gros pneus, j'ai pas la place de mettre des garde-boue fixes, donc j'ai des solutions amovibles. Mais euh, là, ce matin, j'avais rien mis. Et résultat, je me suis fait splasher totalement les jambes. Ah, ça y est, je touche la jante, là. Petit moment de désespoir, hein, c'était ma première percée en tubeless, donc je savais pas trop comment réagir. Ah, j'ai vu la tête partout Allez, on ne va pas s'arrêter à là, là, ce là oui, deux. Deux, deux, deux, deux, deux, deux. Donc, euh, analyse de la situation. Euh, voilà, je regarde un peu les dégâts, mais rapidement, euh, parce que, voilà, encore une fois, j'avais présent à l'esprit que, dans ce cas-là, il faut rouler, il faut rouler. Il y a un panneau, là. Hein. Allez, si j'arrive, là. Hein. Rouler, rouler, rouler, rouler. Ne pas laisser l'air s'échapper et ne pas laisser euh, tout le préventif s'échapper. Euh, si jamais tu roules plus, non plus. <rire> êtes... et ça, c'est ma ruse de studio quand je suis un petit peu désespéré et qu'il faut vraiment que. Je speed, soit parce que je suis très pressé, euh, soit parce qu'il faut que je me sauve d'une crevaison et que j'arrive au, au travail sans être à plat. <rire> Donc tourne à droite, puis tourne à droite. Dans les faits, c'est un petit peu coquin, mais c'est pas mal honnête. Hein. Pourquoi Mais là, j'arrive plus trop à me souvenir pourquoi il y avait des travaux ici et pourquoi on nous demandait de mettre pied à terre. Voilà, je crois que c'était parce qu'il y avait des travaux en face. mais J'arrive plus trop à me souvenir. Donc du coup, j'ai pas mis pied à terre, j'ai continué, mais à allure très modérée, tout simplement. C'est facile dans le tubeless, hein, parce que là, j'ai percé. Là. Et là, globalement, je suis complètement sidéré en fait de, de la puissance de ce montage tubeless. Hein. C'est que j'ai vraiment, il y avait vraiment un gros trou, pas beau. Ou tout vilain vraiment et puis ça crachait beaucoup de latex dans tous les sens et malgré tout je suis encore sur euh, sur mes roues en roue arrière ah, vu, ils vont pas être les amis de mon arrière je mets une fois sur alors du coup t'es moins gonflé quand même donc faut faire gaffe chaque mètre tu me du travail victoire mais t'as quand même suffisamment d'air pour pas que la jante euh, tape le, le sol par exemple quand tu montes à ralentissait quelque chose comme ça. Néanmoins, par prudence, euh, je, voilà, je répartissais un maximum le poids sur l'avant dans, dans, dans ces moments-là pour préserver euh, mes jolies jantes euh, DT Suisse euh, R23 Spline. Parce que quand même, je les aime beaucoup. <rire> Elles avancent toutes seules, ces jantes. Elles sont super. D'ailleurs, si tu possèdes un croix de fer et que tu es toujours monté avec les roues de première monte, euh, <rire> si jamais tu essayes une paire de roues de qualité, tu vas pas reconnaître le vélo, c'est exactement ce qui m'était arrivé quand même. Euh, globalement, à la première montée, à la première bosse, je me suis retourné. Il y a quelqu'un qui me pousse là C'est pas possible. Ah, oh, le doubleur Alors on arrive sur la fin du, du port de Javelba, euh, la, la, la partie où c'est euh, les trucs de béton et compagnie là. Ah mais je peux pas accéder là Oui c'est ça ouais Par ici ouais J'écoute le tunnel était fermé. Ok c'est. Euh, Bonne journée, bon courage. C'est bon, c'est bon. Merci bon. beaucoup. Pour aller euh, passer par mon petit passage secret qui était totalement en train d'être fait justement. Une jolie rampe. Une jolie rampe. Alors il faudrait que j'aille jeter un œil parce que.. <rire> du coup, c'est bien une rampe pour les PMR euh, d'un côté, mais ben, à ce jour, euh, de l'autre côté, il n'y avait rien encore. Il n'y avait que des marches, donc euh, j'imagine que 14 mois plus tard, c'est terminé. Mais il faudra que j'aille euh, poser un peu mes roues pour regarder ça, justement. Et voilà, rue Ballard, donc là, on est sur la fin de l'itinéraire. Hein. Je vais m'autoriser euh, encore euh, une filouterie, là, parce que j'étais vraiment en mode... Euh Là là là, faut pas que je m'arrête, faut pas que je pose le pied à terre je vois un tour à droite, qu'est-ce que je fais bah, je fais comme si je tournais à droite et puis ensuite euh, demi-tour et puis euh, voilà tout, tout ceci avec une trajectoire un petit peu quand même euh, <rire> simplifiée on va dire et puis là j'ai un M12B donc euh, je peux y aller, ça me permet de continuer tout droit sans poser le pied à terre bon normalement j'arrive vraiment tout près du travail donc euh, je commence un petit peu à me, à me décontracter, bon là j'ai pas de panneau, je peux pas jouer, <rire> je peux pas tricher coucou toi, tu vas bien c'est la fête ou la texte et voilà, on est sur la toute fin de, de l'itinéraire, donc euh, mon dernier 100% parisien. Euh, voilà. Encore une fois, le maître mot là euh, aujourd'hui, c'est la nostalgie, empreinte euh, de mélancolie, d'un petit peu de tristesse, parce que ça me manque euh, ces itinéraires tout tout tout Paris, avec tous ces nouveaux aménagements qui viennent de, de pointer le bout de leur nez. Là, je triche par les passages piétons, alors là, c'est carrément pas réglementaire, mais bon, il n'y a personne, personne, personne. Ah, c'est parfait, hein. merci beaucoup. Changez rien, les mecs. Ça m'évite quand même une séquence de feu, j'en profite. Si tu veux faire ça dans les règles, il faut descendre du vélo en fait. Ce que je fais la majorité du temps, mais là encore une fois, j'étais en mode vraiment euh, optimisation du roulage. On, on s'arrête pas là, on y va, on y va, on y va, on y va. Et euh, en fait, le soir même, je suis rentré euh, sans problème avec le même vélo, j'ai juste remis de l'air dans le boudin. Il y avait moitié moins de pression que ce qu'il devait y avoir. Et ça aurait pu être bien pire. Enfin, avec une chambre à l'air, c'était fichu. C'était râpé. Il fallait s'arrêter et réparer. Euh, il faut quand même noter que j'y ai laissé mon fut. <rire> Le latex, c'est pas l'ami du, du textile. Et euh, voilà. Mon fut, il est parti au chiffon ensuite, malheureusement. n'y pas qu'il est crevé, là. Il n'est pas crevé. Il est juste percé. Et là, à ce stade-là, c'était réparé, finalement. Et ben voilà. Je suis arrivé. Mon dernier Paris, Paris. Euh, bon, euh, je serai de retour avec euh, d'autres trajets euh, contemporains. Évidemment, je filme beaucoup. J'ai peu de temps pour euh, dérocher tout ça, malheureusement. Et euh, je, voilà, j'ai un petit peu moins de temps qu'avant à consacrer euh, à cet exercice de daily observation, mais euh, je continue. Et puis surtout, n'hésite pas euh, si tu n'es pas sur Twitter à venir. Euh, Rejoindre la cyclosphère sur Twitter parce que c'est vraiment là où j'ai un peu plus de temps de publier des petites bêtises à gauche à droite. Voilà, Je dis des bêtises parce qu'on déconne beaucoup quand même dans la cyclosphère, c'est très rigolo, c'est très léger l'ambiance. Mais c'est délicieux, c'est délicieux donc n'hésite pas à venir y faire un tour si tu n'y es pas parce qu'on rigole, on apprend, voilà, il se passe plein de trucs. Je te souhaite un excellent week-end, une très bonne fin de journée ou un début, c'est selon. Et à bientôt, bisous.